Maiev, non. Enzo, j'aime pas. C'est très mauvais. J'aime bien Maiev. Maiev, c'est un des... Après, euh, Ragna, j'aime beaucoup aussi, mais il n'y a pas les mechas, donc il y a quand même moins de possibilités de partir en combo avec Ragna. Et voilà sept nouveaux adversaires. Au combat. Intéressant. Très... C'est intéressant. On va le faire, je crois, T1. Es Après, est-ce qu'on le fait sur les... Sur les, la stat ou on le fait sur les rolls ah, Je pense qu'on va plutôt le faire sur la stat, j'imagine. Je peux pas geler les rolls. Ouais, l'idée c'est d'essayer toujours de, de rafraîchir la taverne Ouais là c'est intéressant On va acheter la micro Et on va pouvoir dans le Gnoll ou le Frappe Marais... Bah plutôt le Gnoll si jamais je trouve euh, la, la, la sœur là-haut. Vu que c'est un mort vivant il pourra profiter de la stat pendant un ou deux tours du moins. Et même en stat c'est meilleur. Bon j'ai déjà un double, important. Sachant qu'au prochain tour j'ai un rôle S Il se trouve la micro, je peux pas la manger hein, faut attendre le tour des seagulls, c'est important. C'est un double On peut s'en contenter On va s'en contenter On a bien fait Le problème, c'est que là, on a les deux triples. Et si on fait pouvoir dans un et pouvoir dans l'autre, on va trop décaler. Après, normalement, on n'aura qu'une pièce au moment où le triple va arriver. Et donc, il faudra vendre deux. Et on ne pourra pas utiliser le mousse comme un moyen de pièce parce que le mousse, on l'aura fait au préalable. Donc, en fait, on peut quand même cliquer, j'imagine. Vous voyez Ou alors on triple un tour avant. Et on garde en mémine. C'est un poil hardcore, mais... En vrai, c'est plus timé. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît un poil plus timé. Donc c'est ça là-dedans. Ça. Alors, on va faire ça. Vous comprenez tout ce que j'ai dit ou pas C'est important à comprendre, c'est la... la base même. De, du personnage en fait ce personnage les c'est un pattern sur 4 tours qui impacte un pattern sur 4 tours en gros enfin c'est un pattern sur 4 tours qui impacte un pattern sur 3 tours en gros l'idée c'est que là derrière on fait une rafame 6 plus 1 machin 7 plus 1 etc et, euh... et au moment où ça ça va arriver ça va... on va être on va être en 5 on va up sur la taverne 5, on récupérera la 6 et on aura un flottant. Et en fait avec un flottant on pourra pas vendre pour tripler le chasseur à la main. Parce qu'à côté de ça on aura des créatures qui seront trop fortes. Et là le mousse il arrive trop tôt. Voilà, simplement. On va prendre les pièces ici. On a une tempo qui est pas dégueu grâce à la micro. Prix T1. Prochain tour, on a le triple. Après, on peut aller chercher un 5-1-6. Ça existe également. Sachant qu'il y a les Murlocs, il y a les LM, En vrai, il y a quand même des, des 5 qui sont intéressants. On n'est pas obligé de tunnel vision 6, j'imagine. Je pense qu'on n'est pas obligé de tunnel vision. Après, en 6, il y a ouais, les morts vivants, évidemment. Et la Greta qui est cool. Ah euh, ouais franchement la 5 elle me va aussi hein. Y a il y a l'ardeur y a Bran voilà ouais ouais c'est un peu tout mais salut anonyme ça va et toi Oh ouais, j'allais dire, je peux perdre ce combat, précisément. Je vais devoir le faire, sinon je prends trop de dégâts. Magma Lock. Le retour. Vaness, Vanessa, elle se booste elle-même Ah j'aime bien Magma Lock quand même On va manger l'élémentaire Si jamais on se fait taper ici, genre vraiment une grosse tartine, genre un 10 ou un 12 Je pense qu'on va même pas re-up et on va rester dans la 4 En enfin, vrai on a Magma Lock, on joue mettre des réalités après la Taverne 6 limite c'est Jean Gar. Franchement euh, je peux presque jouer euh, une compo Taverne 4-5. Hein. Ça va dépendre du combat et ça va dépendre aussi de la taverne. Hein. Typiquement, si Bob il me propose un mettre des réalités, euh, Banco hein. Sinon, il y a un vrai choix. Ok, on devrait pouvoir passer, je pense. Euh, taverne 6. Il y a la Greta. Ah, c'est dur à dire. On est à 27. Je pense que ça peut dépendre aussi de notre adversaire. Alors, si c'est un putricide ou un truc chiant, euh, peut-être on doit rester. C'est un Renault. Ouais, on va up quand même. Pas mauvais, hein. Intéressant. En vrai, euh, il est pas si mal ce trouble l'œil avec euh, ça. C'est plus de plus de partout. Bon, on dit comme ça, ça fait pas rêver, mais... <rire> Je dirais que dit comme ça, ça fait pas trop rêver. Après, Gare... Euh... Ouais bon, Gare, ça marche pas. Hein. Gare, ça marche pas avec euh, ça. Je peux dorer magma Je peux dorer magma, mais c'est lent, non Ça me donne pas de triple. J'ai l'impression que trouble l'œil est meilleur, mais oui, je peux dorer magma, mais ça me paraît un poil faiblard, non On va prendre le trouble l'œil, je crois. Non mais j'aime bien le petit plus 2 là. Je le trouve vraiment sexy. Puis si on a un Gator rond, ça va être pas mal avec Bran. C'est quand même une carte importante quand on joue ça hein. C'est plus que plus 2, plus 2. Non. Non oh, c'est pas plus que plus 2, plus 2. Ça, ça duplique euh, la gauche. Oh, on est d'accord, hein. je crois que j'avais une connerie. Bon avec Bagagou ce serait meilleur déjà. Bon un navigateur, c'est une bonne carte mais je pense qu'on va quand même se, contenter, se, se concentrer sur... Euh... Bon ça c'est une vraie carte. Donc on a le trip derrière potentiellement, ça c'est super. pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. pas mal ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Le murloc à gauche de celui-ci déclenche son cri de guerre. Donc là. C'est plus que plus de plus de. Je voulais dire le murloc doré. Bah, c'est plus de plus de par carte jouée. Ouais, mais c'est juste sur le court terme. Là, l'avantage, c'est que ça, il y, y a un vrai scaling surtout. Bah, ça ça a plus de potentiel on est quand même à 27 je pense qu'on doit viser un petit peu plus que court termiste juste pour lui et lui je pense qu'on arrivera à le tripler si on trouve un brad oh, on est pas mal on a une belle tempo avec magma c'est cool petit phoenix là on joue mettre des réalités, on joue Bran, on joue ça maintenant. On peut jouer ça pour tripler. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Euh. Ouais. Pas ouf. Un ah, Bran. Je veux tard que vraiment euh, très très tard. Hein. Techniquement, j'ai les pièces. Ou hein. alors, c'est ça qu'on vient. Non, c'est ça. Quoique. Okay. Techniquement, j'ai les pièces pour le faire. Il faut d'avoir peu de créa en vrai. C'est cool, ça. C'est cool, ça. On va quand même mettre lui devant, hein, faut pas déconner, hein, comme ça il s'éclate dans un mounted, c'est parfait. Ah c'est bon. On aurait pu faire là-dessus, mais le problème c'est qu'il peut, peut se cibler lui-même, l'enfumeur, donc c'est un peu relou. Ouais, l'enfumeur il peut se cibler lui-même. Des 24 ou des 5 Des 5 hein. Ah non, c'est une 6, ça je suis con. On l'achète ou pas, ou c'est trop tôt On pirate, c'est fort quand même. La boule là là Ne me plaisait pas non plus, tenez, voilà une pièce pour ce dérangement. Celui-ci ne me plaisait pas non plus, tenez, voilà une pièce pour le dérangement. On veut les poisons sur nos cartes ou on veut des cartes Je pense qu'on s'en fout des poisons. Ça. Je sais pas. Poison, poison. Non, on s'en fout des poisons. En fait, je commence à virer les bagargouilles parce que de toute façon, l'idée c'est quand même de trouver les, euh, les, les maîtres des réalités. Hein. Bon, on les trouve pas, mais on va finir par y arriver et ça peut aller assez vite. C'est cool, on en a un deuxième. Je pense pas mourir ici. Oh, je suis sank. J'ai de nouvelles recrues. Ça c'est pas mal avec les deux magma locks. On fait de la stat hein. Mais il donnera tout. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Yeah, La chance est de mon côté. Ha ha, ha. La chance est de mon côté. Venez à moi Vous avez soif Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné C'est rigolo ça, pas très fort je pense. Quand vous Alors je prends pas les toxies, j'ai pas besoin, ça va. Mes créatures elles vont être assez grosses. Ça me paraît pas mal cette histoire. on a une place on a du joli scaling on est juste à 5 mais bon lui, nous a l'autre il nous a vraiment mis beaucoup de dégâts ouais, lui il nous bloquait des maîtres des réalités hein, ce vilain il nous bloquait des cartes hein. perdu une pièce d'or de gagner j'ai une recrue tant que vous le pouvez ça c'est important l'important c'est de jouer des serviteurs le Bran pour éviter de prendre un Leroy first Des conneries comme ça On va faire ça je pense Ah c'est pas mal hein Normalement, on est censé être plus gros. Ouais, la 123, elle est dure à passer. Ah, lui aussi, il nous volait, il nous, il nous volait des LM. Ok, ok. Bon, il reste en vie. Euh, lui, c'était vraiment un vilain. <rire> J'espère qu'il va mourir avec son Reno Non ouais, ouais, bon, On va rejouer contre lui, non ah zut, bon, on sait qu'il a Renault, faut faire gaffe. Hein. C'est up quand même. Faut une mantide, c'est quand même une bonne carte. Cette situation. C'est ces une sacrée armée, mais. Oh, c'est une sacrée armée. Bon on sait qu'il a un Leroy taunt. On, le bat, on passe avec quoi le taunt Avec ça Il est combien son Leroy Avec ça peut-être Comme ça Ou alors euh, Ouais je pense que ça me plaît bien comme ça. Lui il va s'écraser dedans, mais après j'ai pas joué tant de créa dans ce tour, 6, ouais ça me va. Hein. Lui il monte vite ouais, ça va, le gel lui hein, est trop important, il est trop fort dans la compo Ouais je sais pas tout à l'heure il nous a mis tar une tartine mais j'aimerais bien me venger je... <rire> Le gars il voit ça, c'est personnel, je veux me venger Allez dans le petit, super Bon, à droite Ah zut, ça aurait pu faire égalité. Ça, ça aurait pu gagner. C'est une sacrée armée que vous formez là. élémentaire, je crois qu'on vire lui hein. Oh, la mantide. On verra la mounted même si c'est assez ouf. J'ai envie de monter des tonnes, des tonnes invincibles. Il a perdu contre lui. Lui, il était pas si gros. Il joue des LM aussi. On est trois à jouer LM. Je peur de rien. On va se la jouer comme ça. Allez. Héroïne, c'est pas mal à tripler vu, vu, vu ce lobby un peu chelou là. Ouais, nice. On a des poisons. On a plus de stats. Ouais, super. Un bon match-up, je pense. Je vais juste arriver à percuter lui. Et c'est bon. Vamos. Le problème, c'est qu'on le tue pas. Le problème, c'est qu'on le tue pas. <rire> c'est pas dommage en vrai. C'est bien dommage. Ça va être important. Jouer des serviteurs. Allez-y, engagez une de ces recrues. Baron peut-être, poison. Ça va être sympa là. Bon on va faire top 2. Est-ce qu'on arrivera à gagner la finale C'est vraiment une compo de... Là c'est vraiment intéressant. Il n'y a que des élèves. Il n'y a que des poisons dans ce top 4. Il n'y a que des poisons dans ce top 4. Lui il est vraiment énorme. Il a non c'est lui là il a scalé beaucoup plus que nous après nous on a les poisons on a on a déjà l'héroïne dorée qui est une carte importante je pense qu'il va gagner le renault après le renault il a que des poisons ouais, ça va vraiment être intéressant Je pense passer là quand même ouais ouais j'ai eu peur mais non non je suis large Bon là je vais virer Bran évidemment, après euh, en fonction de mon adversaire je peux jouer une compo ou une autre, c'est Reynaud qui gagne, Reynaud il a que des poisons, je pense que la Mantide elle est importante contre Reno. si je peux avoir Baron c'est un pro renfort. Est-ce qu'on voit un tir précis qui est quand même une bonne carte? Un tir précis il peut pas faire. Ouais non. Euh... non on veut garder de créa, On peut pas tripler ça. Taunter euh, l'héroïne pourrait être intéressant. Un Leroy. Mes cartes ont de la valeur. Comme ça, ça a de la valeur. Colosse. Colosse dans ce matchup, ça peut être sympa. Il y a des petites créas. J'ose pas prendre Colosse. peut à la place de ça. J'ose pas le prendre. Mais je pense que je suis pas mal quand même. j'ai peur qu'il ait une, euh, un, un tourbillon pour casser les boubous divins non ah zut ah, c'est pas mal ça ah dommage zut pas au milieu non l égalité oh non elle était pour moi celle là je dois être à 99% je l'ai dit pas au milieu en plus je dit, mais j'aurais pas dû le dire <rire> On a le baron. Baron, c'est sûrement supérieur à ça. Là, pour le coup, on peut le tripler. Ou alors, trouver un taunt. Les deux. Ah non Ah, le taunt. On va virer ça. Ou alors, on vire ça. Ça revient au même, en vrai. Hein. On virait lui, hein. Votre n'était que ça, non Vous êtes sur des invités Ah, héroïne 1. Ça peut avoir le boubou, héroïne 1. Moi, je vais taunter l'héroïne aussi, en vrai. C'est chaud hein Ouais c'est une sacrée partie de jeu vidéo. Ouais super il a mis le first comme prévu. Vamos. droite ouais. pétard arrête Bob de dire ça bah oui c'est une sacrée <rire> fallait le mettre devant parce que ça pouvait casser un un boubou divin, faut même, même peut-être le mettre là Mettre une héroïne de plus mais je pense pas à l'héroïne de plus quand même Les héroïnes elles ont de la stat, elles sont quand même 6 5 ce qui est pas si mal en vrai Mais je pense pas C'est quoi les pourcentages de win Je joue sans les pourcents. Ça sert à rien, je vois bien que je suis devant, mais. Me voir 70, 80, 90, 95 et perdre, ça pourrait juste m'énerver. Donc euh, je sais que je suis devant, après c'est à moi d'essayer de trouver une façon de contrer son board. Hein, simplement. J'ai peur du tunnelier, mais bon. Je pense que c'est ça. Hein. Par là dessus. Voyons si vous à rester en tête. Bon, Il a rien changé hein. Enfin pas trop. Ah. si horrible en vrai parce que la, la 5 11 elle peut taper à gauche. Vamos, c'est bon, j'ai gagné. Il est beau, stop hein. Ouh, On s'est battu. Hein. On s'est battu, mais il est beau, stop 1. Hein. Ah, magnifique. Bon, on était devant, hein, mais bon. C'est le genre de combat, même si t'es devant, ça reste chaud. Hein. Ça reste super chaud.